Le métier que j'exerce c'est principalement celui de magistrat qui recouvre diverses fonctions. Euh, dans lesquels nous sommes amenés à appliquer la loi à, auprès de justiciables, donc dans des situations qui les concernent individuellement. Euh, les champs euh, concernés sont tous les champs du droit privé, donc nous appliquons la loi pénale quand nous jugeons par exemple des, des personnes soupçonnées d'actes de délinquance, donc d'avoir commis des infractions au tribunal correctionnel. Ça peut être aussi le droit civil lorsque nous jugeons euh, des, des litiges euh, consécutifs à l'inexécution ou à la mauvaise exécution de contrats. Ça peut aussi concerner le champ du droit de la famille avec le aux affaires famille qui est le juge qui prononce notamment les divorces lorsque les couples se séparent et qui statue sur la situation des enfants et toutes les questions d'autorité parentale. Alors les études que j'ai suivies, j'ai fait un double parcours qui est assez représentatif de, de ce que font la plupart des magistrats puisque j'ai suivi la filière Sciences Po, je suis diplômée de Sciences Po Bordeaux et en parallèle j'ai fait la fac de droit de Bordeaux où j'ai obtenu un dug et puis une, un certificat euh, en sciences criminelles. Euh, la licence m'a ensuite permis en fait de préparer le, le concours de l'école, puisqu'effectivement le recrutement à l'école se fait sur la base d'un concours. Le premier concours pour les étudiants, qui est un concours qui se déroule chaque année, euh, courant du printemps pour les écrits et ensuite les oraux sont à l'automne, en vue d'une rentrée en janvier de l'année suivante. Le concours porte sur un programme juridique euh, très dense, puisqu'il inclut à la fois du droit public, du droit International, du droit des affaires, mais évidemment principalement du droit privé, droit pénal et droit civil euh, également des épreuves de culture générale puisque le, le magistrat n'est pas seulement un juriste, c'est aussi quelqu'un qui doit savoir euh, comprendre la société dans laquelle il vit pour pouvoir bien appliquer la règle de droit conformément aux exigences de la société dans laquelle il s'inscrit. Il y a aussi une épreuve de note de synthèse puisque le magistrat a manipulé euh, d'énormes dossiers donc il lui faut particulièrement être un lecteur rapide et savoir faire une synthèse des documents qu'il a euh, pour pouvoir euh, rendre ses jugements dans, dans des délais raisonnables. Euh, ça c'était mon parcours, ça c'était le concours. Donc suite à mon entrée à l'école, je suis de la promotion 2003, j'ai pris mon poste, mon premier poste en 2005, j'étais à l'époque juge d'instruction. Donc le juge d'instruction c'est celui qui fait... Euh les grosses enquêtes pénales, notamment tous les dossiers criminels, meurtre, viols, vol à main armée. Donc il va faire l'enquête jusqu'à son terme et à l'issue de l'enquête décider s'il existe suffisamment de charges pour envoyer les personnes devant une juridiction de jugement, que ce soit la cour d'assises, le tribunal correctionnel, ou s'il n'existe pas assez de charges et dans ce cas-là prononcer une ordonnance de non-lieu qui mettra fin à l'enquête. Euh, à l'issue de ce premier poste euh, que j'ai exercé euh, en Alsace, puisque la, la magistrature l'exerce euh, sur l'ensemble du territoire national, euh, je suis parti à Chaumont euh, pour être la fonction de juge d'instance. Le juge d'instance, c'est un juge qui est dans la protection euh, des libertés individuelles. C'est vraiment le juge des entre guillemets petits litiges, mais des litiges du quotidien et des litiges de la vulnérabilité. C'est par exemple lui qui statue sur les situations de surendettement, euh, lui qui statue sur les procédures d'expulsion locative lorsqu'une personne n'arrive plus à régler son loyer, qui apprécie si s'il peut y avoir une solution pour maintenir la personne dans son logement ou si effectivement il faut prononcer l'expulsion. C'est également ce juge qui met les personnes vulnérables sous mesure de protection, mesure de tutelle, mesure de curatelle. Donc c'est une fonction qui était très différente de mes, de mes premières fonctions, où j'étais dans une posture d'autorité, enquête, de, de recherche de la vérité. Là, j'étais vraiment dans une démarche de protection euh, des, des personnes, notamment des plus vulnérables de notre société. À l'issue, je suis redevenu juge d'instruction. Euh, pour des raisons familiales, nous avons déménagé pendant deux ans à Belfort. C'était un tout autre cabinet, puisque c'était une petite. La délinquance était plus locale à Mulhouse. Mon premier poste, j'avais une délinquance plus internationale avec un peu des réseaux. À Mulhouse, j'étais plus sur de la. Petite délinquance on va dire mais c'était très intéressant parce que ça m'a vraiment permis de bien connaître ce, ce, ce tout petit territoire Belfort étant le plus petit département de France. Euh, je suis ensuite devenue vice-présidente euh, toujours à Belfort et j'ai alors pris la charge des, euh, du cabinet de juge aux affaires familiales ce qui a été pour moi une grande révélation parce que le droit de la famille c'est vraiment une histoire passionnante dès lors qu'on s'intéresse vraiment aux gens et notamment aux enfants donc le, le juge aux affaires familiales c'est pas le juge des enfants, il n'est ne, pas dans une démarche de, de protection de l'enfant, mais par contre, il va essayer de déterminer quel est l'intérêt de l'enfant lorsque ses parents se séparent, et donc essayer de prendre vraiment la moins mauvaise, il faut une matière où il faut beaucoup d'humilité, la moins mauvaise décision pour l'enfant par rapport aux demandes que vont formuler chacun de ses parents. Donc c'est une matière qui est à la fois extrêmement humaine, très technique, puisque la procédure a vraiment une importance particulière, notamment toute la procédure de divorce. Alors là, la grande réforme qui va entrer en application va bouleverser un petit peu les pratiques judiciaires, mais c'est vraiment une matière qui m'a beaucoup plu. À l'issue, je suis arrivé dans la région Rhône et j'ai pris un poste de vice-procureur. Donc là, je suis passé d'un magistrat du siège, c'est-à-dire le magistrat qui juge, celui qui décide, un magistrat du parquet, celui qui va poursuivre euh, les auteurs de, de délinquance devant le tribunal correctionnel euh, ou la cour d'assises, le cas échéant. Euh, donc là, vraiment un changement presque de positionnement, puisqu'on n'a pas, on, a, on a pas le. n'est plus celui qui juge, on va proposer des dossiers au tribunal euh, dont on a supervisé l'enquête, généralement au téléphone dans le cadre de la permanence. C'est un petit peu les urgences si on compare à l'hôpital. Le magistrat de permanence, c'est celui qui va prendre tous les appels des enquêteurs dès lors qu'ils ont quelqu'un en garde à vue, dès lors qu'il y a une enquête pénale sur laquelle il faut statuer à la fin de l'enquête pour savoir si on la classe sans suite, c'est-à-dire qu'on ne poursuit pas, ou si on poursuit, alors dans quel mode de poursuite Est-ce qu'on fait ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites, un rappel à la loi, par exemple, qui peut être fait par un délégué du procureur, ou bien on fait une citation devant le tribunal, et alors on choisit sur quelle infraction on va poursuivre, c'est-à-dire qu'on fait la qualification juridique pour indiquer que ben, tel fait, on estime qu'il est constitutif de l'infraction de vol, par exemple, d'un vol aggravé, par exemple, et donc on saisit le tribunal de ces faits. Et on va à l'audience, expliquer pourquoi on a poursuivi, expliquer pourquoi on pense qu'il faut que la personne soit déclarée coupable, et proposer une peine, une peine qu'on personnalise au regard aux antécédents de la personne, et puis à la gravité des faits. Et puis suite à ça, je suis devenue coordonnatrice de formation, c'est-à-dire que la magistrature se passe principalement évidemment dans des postes en juridiction, mais pas que. Et donc j'ai pu euh, travailler pour l'école nationale de la magistrature, euh, qui est une, autre, une école à laquelle tous les magistrats sont extrêmement attachés, parce que c'est vraiment le moment où on passe du statut d'étudiant au statut de professionnel et n'importe quel professionnel celui de magistrat donc c'est un, un creuset pour nous de notre identité c'est le moment où le regard aussi des autres vont changer sur nous le, le même de nos proches parce qu'on accède effectivement à une responsabilité qui est, qui est très importante euh, il nous faut du temps pour euh, voilà pour accepter de la porter et pour bien la faire mais nous sommes tous extrêmement attachés à, à notre à notre école qui est donc à bordeaux pour la partie de notre, notre formation initiale et donc je suis en charge maintenant de la supervision des, des stagiaires de, de l'école et également de l'organisation de la formation continue pour mes collègues qui sont, eux, déjà en poste. Ce qui me motive, c'est vraiment le sentiment d'être utile euh, dans, mon, dans mon exercice professionnel, utile pour les justiciables que je rencontre et euh, auprès desquels je vais appliquer la loi de, dans la, de la meilleure façon possible, qu'elle soit technique, qu'elle soit humaine. Et puis le sentiment aussi d'être utile sur le plan démocratique, puisque le magistrat, euh, c'est une autorité qui est prévue par la Constitution et c'est le gardien des libertés individuelles. Et on voit bien hein, en ce moment, ces temps de crise sanitaire à quel point nous sommes attachés, parfois sans le savoir, à nos libertés individuelles et que dès qu'on y touche, dès que le législateur ou l'exécutif y touche, on sent bien qu'on a une envie de protection de nos libertés individuelles et vraiment c'est le rôle du magistrat, c'est le premier protecteur des libertés individuelles, euh, des citoyens. Et donc vraiment j'ai l'impression, euh, par ma fonction, de contribuer finalement à, à, à l'œuvre de paix démocratique, en tout cas de, de pacifier notre démocratie pour que les droits de chacun puissent être réellement exercés, respectés et qu'on puisse vivre euh, ensemble de manière euh, pacifiée. La réalité de la profession, elle est en fait elle est très diverse. Parce que lorsqu'on exerce un métier comme voilà, juge d'instruction à Mulhouse ou juge d'instruction à Belfort, pourtant la même fonction, ce ne sont pas déjà les mêmes métiers qu'on exerce. Parce que, parce que notre environnement professionnel n'est pas le même, parce que la délinquance n'est pas la même, parce que les avocats ne fonctionnent pas de la même manière selon chaque barreau. Donc vraiment, il n'y a, a pas de, de règles en fait. C'est euh, voilà, le, le, le, vraiment dans chaque lieu de justice, dans chaque fonction judiciaire qu'il y a une réalité. Globalement, la réalité elle est d'une charge de travail importante, de lourdes responsabilités à assumer, et donc il faut un investissement professionnel certain. Je le savais, je ne suis pas déçu sur ce plan-là, c'est vraiment un métier qui nous habite, j'allais dire, en permanence. On quitte, même lorsqu'on quitte la robe, on reste un petit peu magistrat. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est à l'université, ça, ça remonte un petit peu pour moi, mais c'est quand même, le souvenir que j'en avais, c'est quand même très, très théorique. Et on se demande comment on va passer finalement de toute cette théorie juridique à son application concrète. Alors à l'école, par exemple, il faut savoir qu'à l'école d'administration, on ne fait plus de droit, On ne fait plus que de l'application de la loi, c'est-à-dire on apprend à tenir une audience, à rédiger un jugement, mais on ne, on ne revoit plus les règles de droit, parce qu'on est censé être suffisamment bon juriste pour l'appréhender tout seul. Donc s'il pouvait y avoir une petite transition, effectivement, entre les deux, ce serait utile, et euh, l'université s'y emploie, notamment à travers des simulations d'audience, par exemple, qui permettent aux étudiants de prendre un petit peu conscience de comment ça va s'appliquer ensuite la loi, en l'occurrence pénale, puisque ce sont souvent des procès euh, en matière pénale qui sont montés en simulation, et je pense que c'est vraiment utile, ça permet aux étudiants de se projeter et de voir si effectivement ils sont plus attirés bah, par le métier d'avocat par exemple, la défense, par le métier de juge, par celui de procureur, par le métier de greffier qui est vraiment un, un technicien de la procédure et donc de, de visualiser dans le monde judiciaire tous les métiers qui y sont présents et que, lequel, dans lequel ils se retrouvent en fait, quelles sont leurs, leurs qualités, leurs compétences et vers lequel ils peuvent tendre pour, pour ensuite être bien et se sentir bien et être épanoui dans leur métier. Alors les juridictions accueillent de très nombreuses stagiaires, alors principalement les stagiaires de l'école lorsqu'ils sont en formation pour apprendre leur métier, mais aussi beaucoup d'étudiants en droit, notamment tous ceux qui veulent ou qui envisagent de passer le concours pour qu'ils puissent découvrir réellement la réalité de, nos, de notre travail et qu'ils puissent candidater de manière utile et non pas être déçus une fois, une fois, une fois réussi le concours par, par la réalité. Donc il faut écrire aux, aux juridictions en s'adressant aux directeurs de centres de stages qui sont les représentants de l'école nationale de la magistrature dans les juridictions, en expliquant son projet professionnel, ses attentes. Euh, il y a deux types de stages, sont soit des stages d'observation d'une semaine, 15 jours, soit vraiment des stages plus longs de deux mois, où là il faut être plutôt déjà au niveau master parce qu'on va vous demander un travail, on va vous demander des synthèses dans des dossiers, des recherches juridiques, donc là il faut déjà avoir un certain bagage juridique pour être utile à la juridiction. Pour leur parcours universitaire, en ce moment j'ai envie de leur dire... Euh, Tenez bon, euh, vous. la situation est difficile, tout le monde en a conscience pour vous, euh, mais on ne vous oublie pas, on sait que vous apprenez quand même, que vous, vous malgré la, la difficulté, vous, vous poursuivez vos efforts pour acquérir des, des, des compétences, des connaissances. Euh, les stages sont plus difficiles en ce moment, on, on le sait tous, hein, mais euh, ils sont pas impossibles, donc essayez aussi de, voilà, de, de, de prendre pied dans, dans, dans les juridictions, dans les cabinets d'avocats, pour vraiment élargir votre horizon. Euh, faites ce qui vous plaît, il n'y a pas un parcours type, si, si vraiment la magistrature vous tente, sachez qu'on recrute vraiment euh, tout type de profil, c'est-à-dire euh, des gens de Sciences Po, euh, des docteurs en droit internationaux, euh, des gens qui ont un master 2 culture judiciaire, enfin... Tout est, tout est intéressant et ce que vous avez fait antérieurement, vous pourrez ensuite l'utiliser parce que la diversité dont je vous ai parlé des fonctions, des métiers, elle est encore plus large que ce que mon parcours reflète. Vous pouvez faire du droit social en étant conseiller à la Chambre sociale de la Cour d'appel, du droit commercial, du droit financier. Vous pouvez faire euh, des carrières à l'international. Nous avons des magistrats de liaison dans des euh, dans des pays étrangers ou évidemment des magistrats en poste en, dans les administrations centrales, les ministères, les institutions européennes, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc tout... Tout champ juridique qui vous plaît, dès lors qu'il a trait aux libertés individuelles, peut un jour euh, vous donner une mission judiciaire. Donc vraiment, faites ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, il n'y a pas un parcours type pour devenir magistrat. Après, il y a le temps de la préparation du concours, il est sélectif, donc là il faut effectivement se focaliser sur le concours pour arriver à l'obtenir, à le réussir, c'est une mission en soi. Mais avant ce temps de concours, vraiment, faites ce qui vous plaît et n'essayez pas d'aller forcément dans des, dans des circuits qui seraient un petit peu balisés, parce que c'est pas ce que forcément ce que le jury va rechercher. Le jury de l'école va chercher des talents, des personnalités, euh, des gens qui ont, euh, ben, voilà, des choses à dire et pas seulement qui ont fait une voix pour aboutir à un résultat. Donc euh, tout, tout ce que vous avez fait d'autre euh, peut peut être vraiment valorisé euh, au moment de, de votre recrutement comme magistrat.